Je suis sûre que, comme moi, vous êtes très nombreuses à avoir plein d'idées do it yourself pour Noël. Pour vous aider, j'ai prévu une petite surprise pour vous. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire et que chaque année, j'adore vous préparer une surprise. Aujourd'hui, ma surprise est de taille puisque je vous offre un bundle. Qu'est-ce que c'est qu'un bundle C'est une offre unique qui ne dure que quelques jours. Vous avez seulement jusqu'à dimanche prochain et qui vous permet d'acquérir une tonne de tutos, de formations, de produits pour un prix dérisoire. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de ce bundle Plus de 160 patrons et tutos pour fabriquer tous vos cadeaux de Noël, et bien plus encore en tissage, macramé, couture, tricot, broderie. Vous allez aussi pouvoir fabriquer votre déco de Noël, le sapin, les boules de Noël, des petits accessoires pour mettre un peu partout dans la maison. C'est pas fini Vous avez aussi le guide pour fabriquer toutes les petites douceurs qu'on aime bien faire avant Noël, les repas de fête, le repas après les fêtes parce qu'il faut rééquilibrer tout ça. Et vous avez également quatre formations. La formation maison naturelle qui habituellement est vendue 67 euros, la formation du potager, la formation batch cooking... Je suis un petit peu embêtée par mon chien. Voilà, bonjour. Euh, et c'est pas fini. Vous avez également des PDF hein, qui vous seront très, très utiles. Celui que moi, je vais m'empresser de lire, c'est le PDF par an épuisé. Vous avez également le guide pour bien débuter en couture avec la machine à coudre. Enfin bref, il y a des tonnes et des tonnes de choses. Je vous invite à le découvrir. Ce bundle est disponible de aujourd'hui. 4 décembre jusqu'au dimanche 11 décembre pour euh, la somme de 47 euros soit plus de 96 d'économies euh, puisque la valeur totale de tout ce qui est compris dedans est de 1200 à jour de la semaine en mode calendrier de l'avant je vous ferai découvrir ma sélection de créations et tutos préférés dans le lien pour voir ce bundle est juste sous la vidéo dernière chose c'est pas fini les cadeaux pour toutes les élèves de mes formations si vous avez déjà acheté la formation maison naturelle ou n'importe Naturel, quelle autre formation et que vous avez envie de vous laisser tenter par ce super bundle qui ne reviendra plus jamais envoyez moi un message avec le reçu de votre achat et je vous offre l'atelier Do it yourself de votre choix à sélectionner sur la page mes recettes naturelles/ atelier doit yourself. Je vous souhaite une très très belle journée, un beau dimanche et à bientôt